Vous m'entendez J'entends, j'ai aucun retour. Vous avez un retour Oui, c'est bon On va juste attendre une minute et on, on va démarrer. Je ne sais pas si quelqu'un devait prendre la parole avant, mais j'en suis pas sûr. Donc j'ai pas, pas de slide qui me présente, donc je vais en profiter avant qu'on démarre, <coughs> qu démarre la conférence par, par une présentation rapide. Donc, je m'appelle David Joulin, je, je travaille sur le projet Équipe depuis deux ans. Je suis ingénieur agro de formation. Je travaille avec Brice, qui est ici, qui est lui, ingénieur en informatique. On travaille ensemble depuis un an à temps plein sur ce projet. Et euh, auparavant, moi, j'enseignais à l'ENITA de Bordeaux, entre autres. Et euh, je suis aussi fils d'agriculteur. Je m'occupe d'une exploitation familiale en Charente-Maritime, exploitation qui nous sert de donner support pour développer notre outil, voilà. Et si vous avez des questions, bah on aura peut-être l'occasion pour certains d'entre vous de se recroiser plus tard. Je vois que quelqu'un arrive, on va attendre qu'il s'installe. Bonjour. Et puis on va démarrer. <coughs> Donc j'ai vrai, vraiment aucun retour sur le micro, donc c'est à vous de me dire si c'est trop fort, pas trop fort, euh, c'est bon, ça va D'habitude je parle fort, donc euh, il faut... Okay. D'accord, bon, on va faire comme ça alors. Alors, on, va, on a 50 minutes ensemble pour que je vous présente comment aujourd'hui on peut gérer une entreprise agricole avec des outils 100% libres et euh, au travers d'un outil qui s'appelle donc Équilibre. Donc on va aborder tout d'abord le contexte du monde agricole, on verra ensuite le projet, certains principes de gestion qui ont été euh, certains euh, partis pris, hein, qui, qui ont été mis en place dans ce projet, certains cas d'utilisation, et euh, enfin bah, les perspectives et euh, les... Euh, les euh, les projets d'innovation sur lesquels on travaille en ce moment pour clôturer euh, cette présentation. Donc tout d'abord, on va démarrer le contexte. Il y a une petite citation de Rousseau euh, pour introduire le fait que bah, l'agriculture, c'est le premier métier de l'homme. C'est quelque chose d'assez important. et C'est le métier donc le plus utile. Et à ce titre, euh, il méritait d'avoir un outil libre pour euh, gérer cette activité. Ce qui est, euh, ce qui est le cas maintenant. En termes d'introduction, un contexte général sur, euh, sur l'agriculture, sur le fait que depuis ces dix, 20 dernières années, on assiste aujourd'hui à une évolution des, des modes de production, de plus en plus de projets, donc d'échanges, de données. On assiste aussi à une recherche de durabilité dans les outils qu'on choisit. On cherche à un petit peu euh, pouvoir se reposer sur, euh, sur un système d'information fiable. Et on assiste aussi en parallèle avec tout ce qu'on peut connaître... Euh, par ailleurs, euh, une, évolution, une évolution des obligations réglementaires qui, euh, ce qu'on appelle euh, vulgairement le millefeuille administratif, qui fait que, de, qui fait que ce ne <coughs> fait qu'augmenter. Voilà le premier contexte. Le second contexte, c'est qu'avec l'avènement du numérique, il y a eu un comportement entre des agriculteurs d'un côté et euh, un monde numérique qui a évolué. Et donc aujourd'hui, on peut dire que il y a une certaine maturité et euh, certains agriculteurs se sont appropriés ces outils et ces mondes. Aujourd'hui, là, comme vous pouvez le voir, euh, il y a un institut à Bordeaux qui s'appelle l'Institut Rodin, qui travaille sur le comportement entre les agriculteurs et le numérique, qui euh, a fait une étude relativement sérieuse, qui dit qu'aujourd'hui, il y a 51 des domaines viticoles qui possèdent un site, donc qui ont fait développer un site web, et vous avez aussi 73 des exploitants qui sont équipés d'un ou plusieurs ordinateurs. En parallèle de tout ça, la déclaration à la PAC, qui est la déclaration des surfaces et des activités qu'on qu souhaite faire pour la campagne en cours et suivante, euh, se dématérialise totalement. Et aujourd'hui, vous avez trois personnes sur quatre qui télédéclarent leurs activités et donc qui numérisent leurs parcellaires, de fait. Donc voilà le, le, le contexte. Et vous avez aujourd'hui, depuis 4-5 ans, et ça va continuer par la suite, une révolution numérique, dans le, monde de la, dans le monde en général, mais plus, par, plus particulièrement pardon, dans celui de l'agriculture, où vous avez tout un tas de projets qui concernent des drones, on l'a vu tout à l'heure là, euh, qui concernent des capteurs, où euh, on va aller acquérir des données, mettre des capteurs tensiométriques dans la vigne, etc. On va robotiser tout un tas de choses, et euh, on va s'approprier certains réseaux sociaux. Donc là je vous ai mentionné, vous pourrez aller voir euh, après la conférence... Euh, reprendre la présentation, il y a un, un, une présentation intéressante qui a été faite par France Info sur Mon s'appelle Hashtag, où vous verrez un petit peu certains agriculteurs bah, qui se sont appropriés des flux de données, notamment sur Twitter, et qui publient tout un tas de choses via ces réseaux et qui donnent leur avis sur plein de choses. Donc voilà pour l'introduction, un petit peu, contexte, agriculteurs numériques et leurs activités. Je vais maintenant vous parler donc du, du projet, du projet équilibre qui cherche avant tout à résoudre une problématique qui est de recentraliser le système d'information et les données de moi agriculteur qui sont disséminées en fait, bah, chez, mes chez mes fournisseurs, dans, chez tout un tas de prestataires, dans les services de l'État, etc. Je vais chercher à les recentraliser pour pouvoir bah, gérer mon exploitation comme j'ai envie de le faire, de façon durable, et pour pouvoir pardon, décider d'un certain nombre de choses. Le leitmotiv de ce projet, c'est simple et complet, ce que vous voyez ici. Donc on a cherché à résoudre un paradoxe, hein, un petit peu, si on peut appeler ça comme ça, de rester très simple, très ergonomique dans les écrans, mais en traitant toutes les agricultures, tous les types d'agriculture. Donc d'abord, très rapidement, un historique. donc Je viens de vous dire un petit peu l'essence le, de ce projet. Il a commencé donc en 2007 avec un développement initial et des financements fédères, donc sur fonds européens avec l'aide de la région aquitaine. Il a connu une certaine phase d'hibernation entre 2010 et 2012 et on a donc relancé ce projet en 2012 avec une participation plus ou moins organisée entre 2012 et 2013 et depuis un an une participation très active dans ce projet. Donc comment est-ce que c'est organisé aujourd'hui et ça va encore évoluer normalement mais il y a en gros on peut dire deux grands pans dans ce projet il y a une association qui a été créée récemment qui s'appelle AgriLibre qui elle est là pour promouvoir et développer tout un patrimoine commun de logiciels libres qui vont être utiles aux missions du monde agricole et il y a notamment par exemple un autre projet qui s'appelle Agritux qui est fait par euh, quelqu'un qui habite à La, Ré à La Réunion et euh, donc qui fait partie de cette association, il y a d'autres projets comme ça et de l'autre côté il y a ce que j'ai appelé moi un réseau d'ENL, d'entreprises du numérique libre, qui, elles, vont assurer tout un tas de services professionnels autour des outils qui sont promus et maintenus par AgriLibre. Donc là, qui vont, elles, intégrer des outils, faire de la maintenance, etc. Donc avant de, pouvoir, avant de regarder un peu à quoi ressemble l'outil, les deux points marquants par rapport à d'autres projets en fait, c'est qu'il euh, y a eu une conception qui a été inspirée pour une fois de travaux de recherche donc il y a une thèse qui, qui euh, a supporté le développement du modèle donc c'est une thèse qui a été faite par Vincent Rapt euh, au sein du CMA Gref, maintenant ça s'appelle l'IRSTA, et qui a cherché un petit peu à voir comment on pouvait modéliser euh, une exploitation agricole en général donc nous on s'est appuyé sur ces travaux là pour le développer. Donc on se plaint souvent que il y a tout un tous les travaux universitaires de thèse ne, ne servent pas euh, directement et ne sont pas utilisés. Et bien là en fait, bah là, il y a eu un réel lien en fait, entre ce travail-là euh, de Vincent et la refonte du modèle dans l'équilibre. Ce qui nous a permis à nous de refaire un modèle générique qui traite tous les types d'agriculture. On n'aurait pas réussi seul bien sûr. Hein, parce que, euh, voilà. Et ça c'est le premier point. Le second point c'est que cette application est testé en continu avec les données d'une exploitation agricole réelle, qui est la mienne en fait, et donc à chaque fois qu'on développe une partie, on recharge entièrement toutes les données de cette exploitation pour vérifier que derrière, on reste bien collé aux réalités du terrain. Et ça c'est un deuxième concept assez fort, qui fait qu'en fait là on a vraiment... Euh, euh, on veut absolument... on veille à ce que euh, une fonctionnalité euh, réponde bien à l'exigence sur le terrain. Donc je vous ai fait une diapo. Il y a deux diapositives là qui vont vous présenter les, les technologies utilisées et les techniques rapidement. Donc cet outil, c'est des techniques euh, et technologies qui ont été euh, sélectionnées par Brice au début du projet en 2007 et qui ont, été, euh, ont évolué petit à petit. Mais on est sur un framework qui s'appelle Ruby on Rails euh, et on est ensuite sur des couches de données qui utilisent aujourd'hui majoritairement le serveur de base de données qui s'appelle PostgreSQL et son cartouche géographique, qui gère les informations spatialisées pour euh, le rendu des parcelles, etc. qui s'appelle Pogis, qui sont des choses relativement euh, solides et euh, utilisées dans le monde du libre. Et ensuite, l'outil se base et utilise tout, toute la force de l'écosystème qu'on peut avoir aujourd'hui, dans le libre, que vous pouvez avoir là. Donc il y a notamment iChart, qui est un outil qui permet de faire des graphiques. OpenStreetMap, que vous connaissez, qui euh, est une association qui gère des fonds de cartes, vous avez aussi un outil qui s'appelle Jasper Report, qui va générer du reporting pour nous aider à générer les, les, les documents réglementaires. Et bien sûr, LibreOffice, QGIS, qu'on ne présente plus, qui est un client lourd de données cartographiques. Et quelque chose que vous connaissez peut-être beaucoup moins, qui s'appelle ITIS, qui est un service du ministère de l'Agriculture des états unis qui a voulu chercher à cataloguer un peu le vivant si on peut dire ça comme ça, c'est pas vraiment l'expression adéquate mais euh, mettre un, une variété sur tout un tas de choses et nous on se base là dessus pour, euh, pour mettre une variété sur un produit on va voir plus tard donc là on va rentrer un petit peu sur l'architecture de la solution comme vous pouvez voir c'est une architecture où une exploitation agricole en fait, va être hébergée sur un serveur sur lequel on va retrouver des données, ces documents, et derrière, en fait, vous pouvez accéder à plusieurs à cette application avec le périphérique que vous voulez, puisque l'application est responsive. Je vous ferai voir tout à l'heure, donc, va s'adapter en fait au périphérique. Donc, si vous avez un smartphone avec une résolution de 800 sur 400, par exemple, ben, il y a un certain nombre de tableaux qui vont se redimensionner. Voilà, donc, euh, voilà pour la présentation synthétique de l'outil et du projet. On va maintenant aborder certains principes de gestion où là on va rentrer plus dans le domaine de la gestion d'entreprise agricole sur bah, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour dire qu'une vache est dans mon champ, pour dire que j'ai pendu de l'engrais à tel endroit, comment est-ce que ça, euh, que, quelle information je vais demander à l'utilisateur pour être sûr que je retrouve quelque chose et que plus tard je puisse réexploiter ces données. Donc Premier principe de gestion, en fait, dans cet ERP, qui est un outil qui, qui se veut centralisateur, tout tourne autour du produit, comme dans pas mal d'outils. Et donc ici, vous avez, ça c'est le modèle de données, c'est la thèse hein, qui a dit ça, un produit a une variété, d'accord à ce produit, en fait, ce produit est rattaché à un variant qui lui-même est rattaché à un type de produit, d'accord Très bien. Et ensuite, ce type de produit est rattaché à une catégorie. à ce produit, on a rattaché un certain nombre d'attributs qui sont, vous voyez, il y a un symbole qui représente, il y a une petite, euh, une petite euh, horloge, montre, qui veut dire que ces données-là, en fait, elles sont euh, temporalisées, donc on stocke à chaque fois qu'il y a une modification, on stocke la date et heure de modification de cette donnée-là, notamment, donc, on va stocker des indicateurs relatifs à ce produit-là, sa localisation, des membres, ce genre de choses. Donc, vous allez voir, ça va être tout de suite plus concret quand on va Prendre, par exemple, un tracteur. Donc, vous voyez, voilà, on va j'ai un tracteur, en fait, qui est lié à un variant, qui est un tracteur d'élevage, qui fait partie des tracteurs, qui lui-même fait partie des équipements. Okay Et à chaque phase de ce produit-là, on va rattacher des informations. Au niveau de l'équipement, on va dire, bah tiens, on va rattacher des codes comptables. Au niveau du tracteur, on va rattacher des compétences. Un tracteur, ça se déplace, il consomme du carburant, etc. etc. Et après, on va descendre dans... Le produit, euh, le tracteur 533, euh, ce tracteur-là que j'ai devant les yeux, qui est matériel, euh, il a euh, une localisation. Ah, D'ailleurs, il n'a pas de teneur en protéines, non. Là, il y a une petite erreur. Pour l'instant, les tracteurs n'ont pas de teneur en protéines. Ah, le colza, oui, plus. Là, on fait une analogie en fait avec un animal. De la même façon, un animal, c'est un bovin, une vache qui s'appelle Isabelle, Isabelle c'est l'animal, et euh, on va retrouver un certain nombre d'indicateurs, notamment poids, état de santé, indicateurs qui peuvent évoluer dans le temps. Enfin, ma vache peut être en bonne santé, puis malade, puis re en bonne santé, et son poids, bah, en théorie, va augmenter jusqu'à la fin de sa vie. On continue l'analogie avec un lot de grains de blé, qui, de la même façon, eux, pour le coup, ont une teneur en protéines, sont localisés dans un silo, ont un prix de vente, qui peut aussi évoluer, etc. Donc voilà en fait comment, dans un seul et même outil, avec une seule modélisation, on va traiter tout un tas de produits agricoles qui, à première vue, sont très différents. Ce qui va nous permettre derrière nous d'avoir un mécanisme de facturation identique, quel que soit le produit, un mécanisme de gestion des stocks identique, et ben tout ce qu'on va retrouver dans un ERP, une gestion de la trésorerie identique, enfin à chaque fois on va pouvoir rattacher un produit, quel qu'il soit. Donc ça ça faisait partie d'un des défis du projet, c'est qu'aujourd'hui, dans tous les logiciels que vous avez, dans l'agriculture, il n'y a pas un seul outil qui est capable de tout gérer correctement. Ça ne se fait pas. Deuxième défi, quand on parle d'outils de, de gestion, on parle à chaque fois de nomenclature. Et donc, on a l'habitude, quand on prend un ERP au hasard, euh, d'avoir des notions de dictionnaire, de paramétrage. Et on vous laisse euh, libre, euh, c'est-à-dire que vous pouvez créer vos dictionnaires. Donc souvent, c'est une phase très lourde. Vous, on y passe beaucoup de temps, on fait souvent intervenir des entreprises pour le faire pour vous parce que c'est très lourd, et après, euh, à, à au bout d'heure, de journée de paramétrage, vous pouvez utiliser votre outil, et vous vous apercevez que ça ne convient pas forcément. Enfin bon, Là, le parti pris, c'était de dire, de toute façon, il y a des nomenclatures, il faut des nomenclatures, il faut qu'elles soient normalisées. Ah oui, mais normes dit propriété, dit... Non, donc on va faire des normes ouvertes, d'accord. Et derrière, l'utilisateur pourra venir agrémenter ses nomenclatures, mais on va lui proposer une base. Parce que, bah, euh, on, on sait aujourd'hui qu'il y a des races euh, dans, de vaches, il y a des variétés de blé, on les connaît, donc on peut déjà créer ce catalogue, Un travail qu'on a fait en parallèle. Donc aujourd'hui, il y a un projet qui s'appelle Open Nomenclature, en parallèle, qui est conduit en parallèle d'équilibre, qui vous propose tout un, tout un ensemble de catalogues de procédures, de types de produits, de variétés de produits. Il y a tout un tas de choses, c'est pour ça que vous avez un espèce de tas de bouquins, hein, comme sur... Euh, et vous avez les appellations, des plans comptables, des compétences. Voilà. Vous avez un catalogue ouvert qui évolue avec l'outil et qui permet aujourd'hui rapidement à un utilisateur de dire ah oui c'est une vache normande. Hop, j'ai ma liste déroulante qui apparaît qui est déjà euh, complète on va dire. Voilà. Ce qui ne vous empêche pas par ailleurs de, de personnaliser encore plus l'outil selon euh, ce que vous faites vous. Voilà. Et une fois qu'on a résolu ces deux soucis, premier souci de modélisation sur des produits, second souci de paramétrage sur des dictionnaires, des nomenclatures, on arrive à euh, le cœur de, de ce genre d'outils pour des agriculteurs qui sont la déclaration d'intervention. Donc qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Ce qui va me permettre de dire est-ce que j'ai produit des choses, est-ce que j'ai consommé d'autres choses, est-ce que j'ai dépensé du temps Et derrière... On a ici l'exemple par exemple de l'alimentation d'un animal. Ben, voilà, on a modélisé aussi une intervention, comment ça se passe. On a une intervention, on a des, un, un, des acteurs, ce qu'on appelle les acteurs chez nous, qui ont des rôles. Et derrière, on va sélectionner des produits qui sont dans notre logiciel. Par exemple, on alimente un animal, on va sélectionner un travailleur, on va sélectionner une vache et on va sélectionner un lot de blé. On a un état initial, un état final une fois que la procédure est exécutée, on va couper notre lot de blé en deux, on va donner 5 kg à la vache, et à la fin, bah, la vache a consommé 5 kg de blé, c'est tout. À partir de là, on va générer tout un tas de documents et on va avoir tout un historique, qui sont demandés à la fois par des services de l'État, mais à la fois qui sont utiles pour l'agriculteur, pour savoir sa consommation de blé annuelle, pour pouvoir prévoir l'année prochaine, si voilà tout un tas de choses comme ça. Donc cette mécanique est utilisée pour toutes les interventions. Semi, je plante de la vigne, je fais le plein de mon tracteur, euh, voilà. Et bien sûr, je n'ai pas surveillé l'heure. Ok, donc il me reste 20 minutes. On arrive en fait dans le cas, euh, dans le, dans le cœur euh, de l'outil où là, on va voir ensemble bah, des cas d'utilisation. J'en ai sélectionné deux ou trois. Voilà, donc premier cas qui concerne l'élevage par exemple. Bon, il y a des mots clés en haut, élevage, soins Donc s'il y a des gens qui, euh, dans la salle, font de l'élevage, ben, ça va vous parler. Pour les autres, ça va vous parler, mais ça va être, euh, la projection va être peut-être un peu plus difficile. Mais bon, en gros, l'idée c'est de dire, j'ai une vache qui est malade, j'appelle mon vétérinaire. Il me dit oui, bah, il faut aller acheter des médicaments, ok, je vais acheter des médicaments, donc je vais approvisionner mon stock de médicaments, je vais créer une facture, je vais sortir de l'argent, ok, jusque là, pas de souci, et derrière, je vais enregistrer l'intervention, comme quoi j'ai bien traité ma vache, et je vais euh, éventuellement être capable d'éditer un registre vétérinaire si j'ai un contrôle. Voilà. Ça, habituellement, il faut trois logiciels pour le faire. Bon, nous, on a essayé de le faire, euh, on est parti de ce cas-là, on dit, bah, voilà ça, il ne faut pas sortir... Il ne faut pas sortir de l'outil, il faut être capable de le faire simplement. Donc là, bah on va essayer de le faire simplement, même si on n'a pas... On doit, je ne sais pas si Internet marche correctement. Donc je vais sortir de ma présentation. Je vais aller sur l'outil. Voilà, donc là, j'arrive sur l'outil. Donc vous arrivez... Ah, dommage. Que se passe-t-il Où suis-je alors, j'étais obligé de le faire avec vous. Voilà, donc là, j'arrive sur l'outil, j'arrive sur, euh, sur Équilibre, sur l'instance de démonstration. Et donc, je retrouve un certain nombre de grands modules. Je retrouve ici la météo à 15 jours. Au passage, donc, ça utilise un jeu de données libre qui s'appelle qui qui openweather.org, si certains connaissent, qui va aller chercher en fait, par rapport à mon parcellaire un point, et qui va aller me chercher en fait la prévision à 15 jours par rapport à ma latitude-longitude de mon parcellaire moyen. Donc derrière, ici, voilà, donc là, je vais aller dans mon stock. Ici, vous voyez bah, des graphiques qui viennent d'iChart. Je vais aller dans mon stock et je vais aller générer un approvisionnement. Voilà. Donc là, je vais mettre un numéro de référence. L'expéditeur. Le mode. Euh, ça, voilà. Et donc à partir de là, je vais aller piocher un élément que j'ai approvisionné. Donc là, en fait, on va sélectionner, non pas des produits, puisqu'ils n'existent pas, ils sont pas présents, on ne peut pas les toucher, mais des variants. On appelle ça des fois aussi des articles, des fois, dans d'autres outils. Et donc je vais taper, moi, il me faut de l'acétal, par exemple. Donc je tape. Voilà. Donc là, il me propose des produits à approvisionner. Et selon le produit que je sélectionne, il va me proposer, il va me construire dynamiquement un formulaire et il ne va pas me demander les mêmes informations. Donc là, il me propose de l'acétal, voilà, donc je vais lui mettre... Je mets un peu ce que je veux. La variété n'est pas tout à fait juste. Donc là, vous voyez, là, on accède à un catalogue de variétés issues d'une nomenclature ouverte. Donc là, bah, vous, sélectionnez, vous sélectionnez la variété que vous... Donc nous, on va aller sélectionner une préparation. On va dire qu'on approvisionne deux doses d'un litre, par exemple. On va mettre un propriétaire initial. On va dire qu'on stocke le médicament dans notre pharmacie. Et on va mettre une date de naissance. Là, on va lui redonner... Voilà. Donc je viens de créer un approvisionnement. Donc là j'ai rentré dans mon stock de médicaments. J'aurais pu rajouter N et j'aurais pu rentrer des choses qui, euh, qui sont hétérogènes. Une fois que j'ai effectué ce, cette chose là, je vais pouvoir éventuellement ici voilà, facturer en fait mon médicament. Donc là j'ai fait un clic de souris. Je suis passé d'un bon de livraison à une facture. D'accord Donc il y a certains URP qui le font, d'autres qui ne le font pas. Donc là, on a cliqué une fois, on a créé une facture et on a automatiquement créé, en fait, ici, comptablement, une ligne d'achat qui nous dit qu'on doit 31 euros. A partir de là, on peut soit annuler la facture, soit rajouter des choses dans la facture, soit rajouter, bah, soit payer la facture. Donc là, on va pouvoir ici, je ne sais pas si vous voyez ici bien là, la transaction. Et vous pouvez rajouter donc un encaissement, un décaissement, mais vous pouvez aussi lettrer votre facture d'achat avec une autre facture. Puisque des fois, il n'y a pas toujours que de l'argent qui transite pour gérer des affaires, mais il y a aussi des échanges de services ou de produits. Donc si vous décidez d'échanger un produit avec quelqu'un, bah vous pouvez très bien, à partir de mon comptabilité, c'est juste, faire une transaction, mais qui n'est pas forcément financière. Enfin, matérialisé, mais pas forcément financier. Donc nous, on va rester dans le monde actuel, et on va dire que j'ai acheté de l'argent, donc je vais créer un décaissement. Et donc, sur un décaissement, soit j'ai déjà, cha... déjà payé, auquel cas je peux aller rattacher mon enregistrement, soit je n'ai pas payé, ce qui est le cas le plus commun, et je vais rajouter un nouvel enregistrement. Donc là, il me propose automatiquement bah, le montant, le bénéficiaire, quand est-ce que c'est décaissé. Comme on est dans un ERP, on profite bien sûr de toutes les données qui sont déjà existantes. Forcément, on ne ressaisit rien. Et on va juste remplir en fait le fait qu'on bah, a bien remis au bénéficiaire le virement, le chèque ou euh, tout ce que vous voulez. Le chèque en l'occurrence. Et on va mettre bah, éventuellement le numéro de chèque. Là, on rentre dans une partie plus comptable, euh, gestion de trésorerie. Voilà, donc on va créer, en fait, on va ajouter cette transaction. On va revenir sur notre facture qui va apparaître directement en lettré. Ok, donc là, bah, voilà, on a payé notre facture. Et derrière, derrière cette dépense, ici, je vais avoir, en fait, une écriture comptable qui est déjà générée. Là, voilà. Donc là pour les gens qui font de la comptabilité, bah là vous voyez, vous avez l'écriture avec la contrepartie. Donc on a fait, 4, on a fait 5 clics. On n'a pas, on on pas été tenir notre comptabilité après, notre bon de livraison d'un côté et notre intervention de l'autre. Donc si j'ai un problème, si j'ai un chèque qui est annulé ou une pièce qui est annulée, comme tout est centralisé, bah en fait, bah je ne perds pas d'informations. Et si j'ai un collaborateur qui doit travailler en même temps que moi, ben je lui crée un compte, il fait la même chose que moi. Voilà. L'intérêt, ça c'est plus l'intérêt d'un ERP, on va dire. Donc là, on a effectué, en fait, deux des... enfin, trois des quatre... Euh, si j'arrive à revenir sur mon écran... On a effectué, effectué pardon, trois des quatre... Il nous manque l'enregistrement de l'intervention. Donc l'enregistrement de l'intervention. Voilà. Ben, je vais Au lieu d'aller dans mon stock, je vais dans mon module production. Mon module production qui me propose mon parcellaire, euh, la dernière intervention, les dernières naissances, parce que j'ai des animaux, mais on a seulement ce genre de choses. Et là, vous retrouvez, en fait, c'est là où vous retrouvez un fond de carte géré par OpenStreetMap. Derrière. Et donc, on va... Allez réaliser une intervention. Voilà, nouvelle intervention et là, on me demande ce que je veux faire. Donc là, je vais dire bah oui, moi, je souhaite. Bah, je sais même plus ce que je veux faire. Qu'est ce que je voulais faire déjà? Voilà, il y en a qu'on suivit quand même. Voilà, je veux passer du produit de l'acétal pour soigner une vache. Donc, dans Hygiène des animaux, Traitement d'un animal, tiens, voilà, tac. Et là, je vais chercher... Ça, c'est mon catalogue de procédures. Je clique sur mon bouton, et là, il me demande des informations liées au traitement d'un animal. Et de la même façon... Ah oui, on me demande un support production. Ça, c'est pour euh, une imputation analytique. Donc là, je vais taper... vache laitière. Oui, dans l'air de couchage, c'est ça. Ce sont ces vaches-là. Je vais mentionner la date. Alors attention, hein. là euh, on, est, on est obligé en fait, pour des raisons légales, d'enregistrer des dates de début et des dates de fin avec l'heure. Sauf que si vous faites une intervention avant d'avoir approvisionné votre produit ou que la date de naissance de votre produit est postérieure à votre intervention, ça ne marchera pas. D'accord Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Moi si. Voilà. Donc derrière, ici, je vais sélectionner un animal de la même façon. Soit je la connais, soit je sais que c'est, par exemple, bah Isa, il n'y en a plus. Il n'y a plus Isabelle dedans. Bah Aline, voilà. Ici, j'ai approvisionné un médicament qui s'appelle de l'acétal. C'est celui ci. Et donc derrière, je vais dire bah voilà, je vais donner 100 g d'acétal. Et j'ai une conversion automatique avec une unité, ce qu'on appelle l'unité de la population. Au début, j'ai un produit, je décide que son unité ce sont, par exemple, des litres. Donc j'ai acheté des litres d'acétal, mais moi, utilisateur, des fois j'utilise des kilos, des grammes, enfin bon, il y a tout un tas de conversions possibles. Donc moi, éleveur, euh, j'ai un médicament, c'est des grammes, donc je tape des grammes, j'ai une conversion dans l'unité de population, pour que mes stocks soient gérés correctement, bien sûr. Et c'est l'unité de population qui est stockée dans la base de données. Et derrière, on va manipuler tout un tas d'unités euh, qu'on va convertir à la volée pour faire des grammes par hectare, des, tout ce que vous voulez. Et on va enregistrer en base une population. On me demande le soigneur. Tac, je crée mon intervention. Oh oh, allez où Là voilà. Traitement animal. Là, j'ai créé mon intervention. J'exécute mon intervention, ce qui aura pour effet de mouvementer mes stocks. Donc j'exécute mon intervention. Et là, au moment de l'exécution, il me demande des indicateurs complémentaires. Donc il me demande est-ce que l'animal est en bonne santé Je vais dire bah oui, après mon intervention, elle avait l'air en bonne santé. Et voilà, mon intervention est exécutée. Et derrière, l'outil m'a généré automatiquement... Tout un tas, il, a, il en a déduit tout un tas de choses, et notamment le fait que bah, le soigneur, je me suis déplacé à l'emplacement de mon animal, etc. etc., Pour vous garantir une traçabilité totale, même si on n'en a pas besoin pour l'instant, en fait, hein, ce niveau-là. Mais on, on sera capable de dire à la fin d'une année, si on me demande un bilan carbone, ou le nombre de kilomètres parcourus par un éleveur, on sera capable d'y répondre en disant « Ah oui, lors de cette intervention, le soigneur il est allé à cet emplacement-là ». Ça, etc., etc., ce qui nous permettra d'avoir tout un tas d'informations intéressantes. Donc voilà pour euh, un cas d'utilisation. Je vais vous laisser, je vais m'arrêter là dans les cas d'utilisation parce qu'autrement va, je vais dépasser un peu l'horaire. Euh, je vais continuer ma présentation et de toute façon, euh, ce, cette démonstration est accessible en temps réel. Euh, vous tapez demo.ergolis.com et vous pouvez aller essayer l'outil, et vous pouvez même vous amuser à aller casser des choses, parce que de toute façon, on régénère avec des données tous les jours, ou quand il faut, l'application. Donc, je vais revenir sur ma présentation. J'ai perdu ma souris, la voilà. Tac. Est-ce que ça Oui, d'accord. Alors, je vais reprendre le déroulé. Je crois que nous en étions ici. Voilà. S'il y a des viticulteurs dans la salle, on peut extrapoler la même chose avec en viticulture avec j'approvisionne des plants. Je facture, je décaisse et j'enregistre mon intervention de plantation. La seule différence c'est que là j'aurais vu une petite carte qui m'aurait demandé voilà votre parcelle, est-ce que vous avez planté toute la parcelle ou est-ce que vous avez planté que telle telle partie de la parcelle C'est tout. Et on peut extrapoler de la même façon avec des céréales pour livrer, où on va récolter d'abord nos céréales, ils vont être sur la parcelle, et après je vais faire autant d'interventions que j'emmène des remorques pleines de grains au silo. Et à chaque remorque, l'application va me demander quel était le taux de protéines, quel était ton taux de... etc. Et si je vendange, c'est exactement la même chose, je vendange, j'ai une benne de raisin, et quand je l'amène, quel était le taux de sucre, etc. Voilà, comment ça se passe je vais terminer donc par les perspectives de cet outil, qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité derrière, puisque c'est un outil libre, donc en théorie, n'importe qui peut le reprendre et peut venir construire derrière d'autres choses. Donc première perspective, qui est quelque chose de relativement demandé, c'est zéro saisie. Aujourd'hui, on a saisi des informations... Ça reste lourd en fait hein, pour des gens qui pour qui ce n'est pas le métier, et ce n'est pas l'objet de leur métier. Hein. Agriculteurs, on est à l'écoute du temps, il faut aller vite des fois, il faut prendre des décisions rapidement, mais il ne faut pas forcément passer deux heures à saisir euh, des choses qu'on a faites, parce que ce n'est pas l'objet du tout. Donc on va chercher à mettre en place une application de tracking qui va automatiquement, vous le mettez dans votre poche, vous appuyez sur start, vous la mettez dans votre poche, elle va vous suivre, elle va, elle va à la fin de la journée vous dire où vous êtes passé, et en déduire automatiquement si vous, avez, vous êtes passé à l'endroit d'une parcelle, d'un bâtiment, d'un animal. Et va prédire un petit peu pour vous, « Ah oui, vous, euh, vous êtes passé dans cette parcelle, il y avait du blé, euh, le blé il est à tel stade, il a déjà été semé, donc on suppose que vous avez fait un traitement. » Il va juste vous dire, « Bon alors, quel produit vous avez pris ?» Pour économiser toujours dans une, une optique d'économie, de saisie de données. Deuxième projet, enfin un deuxième concept, plutôt de la ferme connectée, où aujourd'hui on retrouve en fait tout un tas d'outils, de, de drones. On retrouve aussi euh, une grande thématique autour de l'économie d'eau qui, qui est très importante aujourd'hui. Euh, et donc, on va se servir cet outil de gestion pour échanger avec tous ces périphériques. Exemple concret, avec le pilotage de l'irrigation. Bah, on, on a planté une variété de maïs qui a besoin de tant de millimètres d'eau. Il est tombé tant d'eau sur ma parcelle de façon naturelle. Et bah, je vais envoyer à mes asperseurs, la commande de dire, bah voilà, euh, par déduction, j'ai besoin d'envoyer que 100 mm d'eau. Donc 100 litres par mètre carré de culture, et pas, euh, je sais pas combien, 600 par exemple. Et en faisant ça, on va avoir le même résultat, on va avoir le même rendement au bout, par contre, on aura économisé énormément d'eau. Et là, il y a de grosses économies à faire dans notre société. Rien qu'avec ce genre de choses, qui sont en plus relativement peu coûteuses. Voilà, bon, Il y a, y a, euh, y a euh, tout un domaine sur les drones, avec euh, des prises de photos au champ, euh, en ramenant des maladies, tout un tas de choses. Et troisième en fait, perspective aujourd'hui, la plus importante, on échange un, tout un tas de données avec tout un tas de personnes. Et ben demain, équilibre étant ouvert sur ces données, ayant des web services qui sont implémentés, qui permettent d'interroger et de donner toutes les données, il hein, n'y a pas de limite sur, euh, sur les exports ou l'accès aux données... Ben ça, ça permet de l'intégrer dans des systèmes qu'on appelle unifiés, qui permettent d'éviter de faire des, rondons, des redondances de données, et d'utiliser ce système dinformation là en fait, pour stocker toutes les informations de l'entreprise, plutôt que d'aller l'emmener, en fait, d'aller le décentraliser dans tout un tas de services. Et finalement, quand on veut faire une étude, on est obligé de tout recentraliser, et de faire des gros traitements la nuit, batch, a, où là, c'est très très lourd, on a des copies, et on utilise des serveurs bêtement pour rien. Là, on cherche à centraliser l'information là où elle est produite, c'est-à-dire sur l'exploitation, donc dans le système de l'information de l'exploitation. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé, donc je vous remercie pour votre attention et vous retrouverez après sur la présentation tout un tas de liens sur les réseaux sociaux et sur l'outil et sur la démonstration. Voilà, merci. Si vous avez des questions, on a encore un petit peu de temps, oui, je... ah, voilà, l'hébergement. C'est une question intéressante, puisqu'en théorie, l'outil, vous pouvez soit récupérer le code sur GitHub, en fait, il y a une procédure qui vous permet de, de le tester sur votre système d'exploitation, de charger les données de test. En mode professionnel, on va dire, il faut que ça soit hébergé. Donc, nous, on l'héberge quand on a des projets euh, chez qui vous voulez. Donc, euh, si vous choisissez de l'héberger chez OVH, par exemple... Euh, vous pouvez l'héberger où vous voulez, et il y a des entreprises qui proposent un mode SaaS, c'est là où Laurent va rigoler peut-être, voilà, et bien sûr, il y a donc une entreprise qui propose un mode SaaS, qui vous propose d'héberger vos données, un tarif donné, euh, qui vous propose d'héberger équilibre, et tout un tas de prestations qui sont autour. Je pense que le mode SaaS, il est, comme on a dit, loyal et libre Libre et loyal dans le sens où vous pouvez partir avec tout, vous pouvez vous arrêter euh, d'un mois sur l'autre. Euh, après, c'est pas, je suis pas maître, c'est pas à moi de décider de ça. C'est à des gens extérieurs qui doivent observer ce genre de choses. Mais voilà, donc il euh, y a des... Et après, bah, tout, après, vous êtes libre de faire pour le coup, de faire ce que vous voulez. Hein, prendre l'outil, d'aller appeler euh, votre copain qui, qui est informaticien, euh, qui est compétent pour vous l'héberger. Et puis il vous le fait, et puis c'est très bien quoi. Voilà, hein, le, ça, il n'y a, a pas de souci là-dessus. J'ai répondu à votre question Oui, d'accord. Il n'y a plus d'autres questions Si D'accord, oui, ok. Alors, le, euh, je vais reprendre. Oui, je vais, je vais reformuler en fait les deux questions. Donc, la première question était de dire, est -ce voilà. Alors, est-ce que voilà, est-ce que c'est vraiment l'agriculteur lui-même qui va l'utiliser, ou est-ce est que l'outil va être plutôt utilisé par son entourage, on va dire technicien de coopérative, etc., etc. Donc, voilà la question. La réponse euh, d'expérience. On a les deux populations, mais il faut être clair que c'est loin d'être 100% des agriculteurs qui s'intéressent à leur gestion euh, avec ce niveau de précision-là et qui ont besoin de ça. C'est clair que c'est pas voilà, nous on est plutôt euh, avec le retour d'expérience à 10%. Donc il y a 10% des agriculteurs qui souhaitent être autonomes et gérer en fait euh, tous les aspects de leur exploitation parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils font de la vente directe, parce qu'ils font de la transformation, parce qu'ils gèrent leur stock, enfin tout un tas de choses. Et clairement, pour la grande majorité, ce n'est pas eux qui l'utilisent. Par contre, pour la grande majorité, euh, c'est clairement leur, euh, leur entourage technique, euh, institutionnel, comptable, qui vont l'utiliser. Donc là, clairement, c'est je crée un compte pour ma comptable, elle se connecte dessus, elle fait sa compta, elle récupère la compta. Donc ça, c'est pareil, c ça c'est du vécu. Après, il euh, ça leur permet en fait, par rapport à d'autres outils de retrouver très rapidement un intérêt technico-économique euh, à maintenir les données comme ça. Parce qu'autrement, en fait, euh, faire sa compta pour faire sa compta, il n'y a pas d'intérêt. Par contre, saisir ces interventions qui produisent et faire sa facturation qui produit automatiquement de la compta, derrière, cette comptabilité va être transférée dans un centre de gestion pour euh, finaliser, faire des liasses fiscales, etc. par exemple. Et voir l'intérêt de marge ou de coût de production en direct, L'intérêt, il est là, en fait, aussi, pour ces gens-là. Donc ça, c'est pour la première question. La seconde question était de dire... Comment le projet est maintenu D'accord. Oui, alors sachant que le développement initial a été financé pour partie, pour partie par des fonds européens, mais pas que. Hein, C'est-à-dire qu'il y a eu des fonds aussi d'autres acteurs qui ont financé le développement initial. L'outil étant libre, il est tombé, on a vu, hein, pendant une période de deux ans, dans un vide, enfin, en veille. Mais comme il était libre, après quand on s'est re rencontré avec Brice il y a deux ans, quand on a remonté ce projet-là, on a pu, puisque l'outil était libre, s'investir dans ce projet. Et là, en fait, bah, nous on a des gens qui nous financent, hein, clairement, euh, pour l'instant. Mais après, euh, c'est bien des projets qui vont payer la maintenance du code. Et donc, comme on est obligé, même si on n'a qu'un projet, de maintenir ce code, et qui va s'enrichir au fur et à mesure des projets, c'est-à-dire que là, on a des projets avec euh, des producteurs de noisettes, par exemple... Et ben on va avoir toutes les variétés de noisettes qui vont nous enrichir notre catalogue de nomenclature ouverte sur toutes les variétés de noisettes, les procédures, etc. Et derrière, ben l'outil, on va le maintenir. Donc derrière, si d'autres personnes en fait, le récupèrent et font un autre projet pour, je ne sais pas quoi moi, des personnes qui font euh, euh, du raisin de consommation, ben c'est pareil, on va l'enrichir, etc., etc. Bien sûr. Oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, nous, on n'aurait jamais pu faire ce projet. Si on l'avait si pas fait libre, si on n'avait pas pu utiliser des briques libres comme OpenStreetMap, comme tout un tas de qui nous qui font qu'aujourd'hui à deux on est capable de maintenir ça, ce qui est, ce qui est impensable en théorie. Mais comme on, on s'est basé sur des briques qu'on qu on a sélectionnées, que brice a sélectionné aussi libres, ça nous permet aujourd'hui de maintenir un outil comme ça. Donc bah, on continue dans la même logique, même logique, même mouvance que l'Open Data. On va libérer en fait toutes les catalogues de données derrière de la même façon. Voilà, donc euh, le, le, le modèle économique dessus est bien basé sur le fait que, euh, Laurent il en parlait tout à l'heure, euh, c'est pas facile de trouver un modèle économique autour du libre, c'est même aujourd'hui le premier frein d'entrepreneur. Nous on essaie d'en faire une force, c'est-à-dire qu'on s'est même posé la question à un moment, euh, ouais, les nomenclatures c'est quand même des choses un petit peu euh, précieuses, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Mais non, bah on libère tout, de toute façon, c'est pas... Il y a... Ben, C'est un état d'esprit, en fait. Il faut bien voir que... le. Il, les, comment dire Il n'y a rien de... Il euh, n'y a rien de... On n'invente pas grand-chose, là. En fait, on assemble. Il hein. euh, y a des travaux qui ont été faits par-ci, par-là. Il y a des choses qui sont connues. Les ERP, il en existe plein. Euh, le processus de fracturation, il est connu. Euh, la cartographie, aujourd'hui, il y a énormément d'outils qui le font. Donc, il n'y a rien de, y a rien à breveter. Il n'y a rien de toute façon. Donc, euh, finalement... Euh, le voilà, il voilà, n'y a pas de secret et ce n'est pas l'objet. Par contre, les applications très très, très pointues, qui méritent d'être protégées, elles seront pas, probablement, elles ne seront jamais là-dedans. Hein. Enfin, nous, ce n'est pas l'objet, d'ailleurs, c'est un outil de gestion hein, macroéconomique. On n'est pas dans euh, euh, l'analyse du mètre carré de vignes avec euh, les montées de... Enfin, voilà, pas, c'est pas, euh, comme peut faire Itaka par exemple, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas un outil précis, adapté à un plan ou un modèle du vivant. Là, c'est vraiment sur un outil macroéconomique. Voilà. Voilà, donc ça c'est une problématique qu'il y a sur les modes connectés déconnectés et sur le fait que aujourd'hui, si on avait l'assurance d'avoir un réseau 100% fiable, on ferait qu'elle allait la chercher là où elle est produite et on la laisserait vivre là où elle est produite, ce qui est l'objet du projet. Le but c'est bien que l'agriculteur qui sait ce qu'il a fait lui, il modifie cette donnée là et il la renvoie ou il crée un compte à quelqu'un qui vient chercher la donnée au moment où il en a besoin. Et intelligemment, euh, euh, en cumulant des données comme ça, euh, cumulant plusieurs sources de données, elles prennent de la valeur, puisqu'elles sont recorrélées au bon endroit, puisqu'elles sont qualifiées directement par l'utilisateur. Ce qui n'est pas, pas le cas ou peu le cas aujourd'hui. Et derrière, en théorie, on fait ça. C'est-à-dire que nous, les données de météo, on va chercher au moment où on en a besoin la prévision. Sauf que le service, des fois, il tombe. Parce que bah, c'est un service qui, paraît on, on a basé ça sur un service libre, puisque durable, mais il n'y a pas de garantie de, de fonctionnement. Donc nous, par exemple, on, train, on monte un projet là avec des stations météo où là il y a un service professionnel, mais qui ne sera pas qui sera payant forcément parce que voilà. Mais les gens auront le choix de prendre la, la prévision météo standard, euh, libre et gratuite. Ou la prévision euh, libre, mais pas gratuite, parce qu'il y a plus de travail, donc ils vont payer plus cher en fait, euh, ce service-là. Par contre, ça sera un service plus professionnel avec euh, une garantie de, euh, de fonctionnement et des données plus précises. Voilà. Alors, entre instances d'équilibre, il y a une flèche ici, mais c'est un projet en cours. Hein. Pas, euh... Donc l'idée, c'est d'utiliser plutôt des technologies comme o haute pour euh, aller avec des processus d'autorisation, mais ça, Brice, il en parlerait beaucoup mieux que moi pour pouvoir aller euh, échanger des données entre plusieurs instances. Et notamment, l'idée, c'est des gens qui font de l'entreprise agricole, de l'ETA, qui va aller moissonner chez son voisin. Bah, au lieu de déclarer deux fois euh, l'intervention de moisson, une parce que moi, je suis, je suis le, le, la personne qui facture, il faut que je le facture. Et moi, je suis le client, je veux savoir que telle personne a, fait, a moissonné dans mon champ avec quelle machine. Bah, l'idée, c'est qu'on la déclare qu'une fois et on échange par web service ces objets-là, cette intervention-là. Voilà. C'est interopéré, ouais. Euh, alors en fait, non, il n'y a pas de prétention. Hein. Par contre, il par contre, y a un constat qui est le même. Donc la question, je répète la question pour l'enregistrement, qui, qui est de dire aujourd'hui, il y a un panel de logiciels entre coopératives très divers et variés, propriétaires, qui eux-mêmes ne font pas, ne jouent pas le jeu à fond de la transparence et de l'interopérabilité. Je fais le même constat que toi. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de dire oui, on arrive avec l'outil parfait, allez vous passer tous sur notre outil qui est libre, c'est le meilleur du monde. Non, ça ne marche pas, parce que, bien sûr, il euh, y a tout un tas de choses. Euh, le syndrome de l'oisillon, c'est-à-dire que j'ai vu une première fois un premier logiciel, donc j'attends que des logiciels comme ça maintenant, enfin, tout un tas de choses comme ça, qui fait qu'on ne peut pas faire ça. Par contre, nous, bien sûr, pour les gens qui prennent l'outil, on a mis en place euh, une méthode qui s'appelle le first run, en gros, où dans une arborescence, on va aller remplir cette arborescence de toutes les données propriétaires, toutes les données en possession, de l'utilisateur à un instant T, et on est capable de lui charger tout à la volée et de refaire des liens entre des animaux, des interventions, des factures, des bons de livraison. Ce qui permet de commencer à utiliser l'outil sans avoir à conduire deux saisies en parallèle. Chose qui, moi, m'exaspère me, quand j'avais vu des gens euh, « Oui, vous prenez cet outil-là, bah, vous finissez votre année avec ça, et puis vous saisissez en parallèle. » Non, et hors de question, hors de question de faire ça. Donc ça, pour pallier à ça, on a une méthode qui va moissonner toutes les données existantes, chez l'agriculteur et ailleurs, hein, dans des coopératives, etc. Et qui va les charger dans l'outil. Et derrière, bah, après, par contre, bah, il utilise l'outil. Mais il mais n'y a pas d'obligation. Si par contre, il veut con, continuer à, être, à utiliser deux outils, bah, juste que bah, dans un module-là, il ne va pas utiliser le module de comptabilité. Donc ça va produire de la comptabilité pour rien. Mais bon, à la limite, moi, ça ne me regarde pas. Ce n'est pas à moi de décider de, de comment l'agriculteur, lui, veut gérer ses données et veut gérer ses outils. Et après, voilà. Alors en général, on essaie de faire des projets avec des centres de gestion qui sont autour pour leur dire, ben bah voilà, c'est bête, hein. nous on produit tout, donc autant que vous récupériez la compta à moindre frais et que vous fassiez plutôt un service à valeur ajoutée dessus. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de la saisie, puisque nous on vous le produit, certes, eux, ils y perdent, parce qu'ils vendent cette saisie, par ailleurs, bien sûr. Ils font un service à valeur ajoutée du genre, ils font du reporting avec des marges nettes, des choses comme ça. Donc ils changent un peu leur fusil d'épaule, donc ça fait changer les gens, c'est sûr. Et donc là, là encore, il y a le plus gros, le plus dur, c'est l'aspect humain, c'est la gestion du changement, c'est ce genre de choses. Sachant que dans ce projet-là, en fait, il y a des gens autour de nous qui sont très très moteurs, très motivés, qui attendent ça depuis longtemps. Et après, il y en a tout un tas d'autres qui sont plutôt attentistes et qui sont pas forcément là pour changer. Par contre, si c'est mieux, ils prennent. Bon, le classique, quoi, on va dire. Hein, mais... Pardon Aujourd'hui il y a donc une release de la version qui va tomber en octobre pour sa version finale, on a à peu près 70 testeurs aujourd'hui et après on a des projets avec des coopératives qui vont se lancer, donc là après il y aura à peu près 500 utilisateurs on va dire à la fin de l'année. Tout à fait. Donc je, je, je reformule la question. En tant qu'agriculteur, euh, qu vous, vous faites quoi comme métier Céréalier, éleveur vous êtes Développeur de... Ah oui, d'accord, mais vous n'êtes pas agriculteur. Ah bon J'avais cru entendre ça, c'est pour ça. Mais donc en effet, euh, aujourd'hui, même si la nomenclature, si vous prenez toute la nomenclature dans son ensemble, elle est énorme, et, et euh, bien sûr c'est imbuvable de faire sélectionner quelqu'un dans tout, il y a des profils qui sont pilotés par des produits et des profils de produits. C'est dire que dans une intervention, il y a une méthodologie informatique qui va aller filtrer par exemple, quand on va vouloir nourrir une procédure d'alimentation animale, on va, va aller sélectionner uniquement des produits qui vont être des animaux, qui sont capables de... Voilà, en gros ça va se passer comme ça. Et au début, euh, lors de la création, lors du first run en fait, selon les données que vous avez, et selon des paramètres qui sont positionnés, vous avez des profils, éleveurs, euh, etc., etc. Et vous avez des menus qui apparaissent, qui disparaissent. Donc là dans la démonstration, il n'y a pas ça, parce qu'on veut avoir un peu... Euh, avec mes données, la ferme France, c'est-à-dire qu'on veut voir tout apparaître pour tout tester, mais euh, on peut cacher tout un tas de choses selon ce qu'on fait. Et ces choses-là peuvent réapparaître dans le temps, puisque aujourd'hui, toujours dans une optique de recherche, de, de, de, de mise en place de projet, euh, hier, je ne je faisais rien, demain, je, fais, euh, je vais faire des noissiers chez moi. Après, je vais arrêter, puis après, je vais faire euh, euh, des ports en extensif. Donc là, ben, je vais avoir besoin de ces, ces fonctionnalités qui vont réapparaître, sans avoir à changer d'outil et rapporter. Voilà. On a fait le tour des questions OK. Bon bah c'est bon, on va pouvoir clôturer là. Merci.